Alors parfois on aimerait être plus concentré, on se dit mais mince je me déconcentre et ou alors on va procrastiner et du coup bah on se dit mais non mais j'arrive pas à être sur ce que je dois faire et du coup je perds énormément de temps mentalement. Et pourtant quand on passe à l'action on se dit ah oh mais tiens mais en fait finalement ça m'a pris que deux minutes à faire quelque chose que je pensais que ça m'aurait demandé des heures. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter sa concentration et passer à l'action Alors le tout premier point déjà à voir pour augmenter sa concentration c'est d'être de prendre conscience de toutes les peurs qui peuvent nous empêcher justement de passer à l'action et d'être concentré en effet si par exemple on procrastine c'est à dire que on va se distraire parmi tant de choses plutôt que de passer à l'action eh bien c'est qu'il y a souvent une peur la procrastination est très souvent liée à une peur donc c'est prendre conscience de cette peur je me rappelle euh, d'un entrepreneur que j'avais accompagné et euh, lui euh, il me disait ah mais là euh, j'arrive pas à déléguer etc euh, j'arrive pas à trouver la bonne personne et euh, bah finalement quand euh, je lui ai dit ok mais t'as peur de quoi bah alors c'était un peu plus subtil que ça mais au final la peur qu'on avait euh, trouvé c'était euh, bah, j'ai peur de déléguer parce que si je délègue ça va me coûter 3000 euros euh, par mois et bah finalement il va falloir que je génère plus de business donc donc, il voyait ça tellement grand d'embaucher de, de, quelqu'un qu'il a vu euh, bah, qu'il bah, qu procrastinait et du coup, il était sur tout, sauf juste prendre quelqu'un, un prestataire et du coup, pouvoir passer à l'action. Justement, c'est là où on est passé. J'ai dit mais euh, peut être que tu n'as pas besoin de quelqu'un à 3000 euros par mois et à plein temps pour commencer. Et du coup, par rapport à son prisme et ce qu'il avait appris jusqu'ici, la seule solution, c'était d'avoir quelqu'un à plein temps. Et donc, finalement, en regardant qu'il pouvait aussi prendre euh, un prestataire simplement à mi-temps pour commencer, et que ça lui coûterait beaucoup moins cher, bah, juste en faisant ça, pff, ah bah, je peux faire ça. Et du coup, paf, il est passé à l'action. Donc, euh, ça, ça peut être pareil aussi pour tous les objectifs, soit sportifs ou entrepreneurial, c'est dès qu'on manque de concentration, allez voir s'il n'y a pas une peur derrière. Parce que si vous procrastinez, c'est que très souvent, vous allez voir qu'il y a une peur. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de voir quand est-ce que vous êtes connecté à votre système de valeur ou système de priorité intrinsèque, Où là, vous allez voir que naturellement, quand vous êtes connecté à votre système de priorité intrinsèque, bah, naturellement, vous allez gagner en concentration. Et c'est très facile à repérer. Quand vous êtes connecté à votre système, euh, à votre système de priorité, bah, naturellement, vous êtes inspiré et vous n'avez vous plus la, la sensation de temps. Ça vous est déjà arrivé des fois de parler de certaines choses ou de faire certaines activités wow, C'est passé super vite en fait. Bah oui, pourquoi Parce que euh, quand plus un être humain est dans son système de valeur, plus il y a vraiment euh, cette notion d'espace-temps qui disparaît. Et on est vraiment focus, on est juste présent et on est en train de faire ce qu'on a à faire. Bah, par exemple, je peux voir que quand je suis dans mon système de valeur, quand je vais parler des dépolarisation, que ce soit avec des sportifs ou que ce soit avec des entrepreneurs, bah là on m'arrête plus. Et là, je suis hyper concentré. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, c'est parler de ça est une priorité pour moi. En revanche, bah, si euh, on mettait demain à dire « Ok, je vais devoir faire euh, que des papiers, par exemple bah, », je trouverais plein de raisons euh, pour ne pas être concentré et de mettre vraiment euh, du temps à faire ça. Ce qui nous amène sur le troisième point. Si des fois, vous avez des, des tâches à faire et que ces tâches-là, vous sentez qu'elles bah, ne sont pas dans vos priorités et que vous allez procrastiner, à titre personnel, la technique que j'utilise, c'est celle où, où là, quand je vois que je peux pas déléguer et je suis. Euh, bah, du coup, euh, et quand je vois le prix à payer, si je le fais pas, euh, il est trop gros. Du coup, à ce moment-là, bah, je, euh, je prends la technique du 3, 2, 1, go et je mets le minuteur. C'est-à-dire que je me dis, OK, dans 20 minutes maximum, c'est fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut voir que euh, des choses qu'on se dit, mais attends, ça aurait pu mettre énormément de temps. Finalement, ça va mettre très peu de temps et. Euh, et voilà, en fait, en, en simplement 20 minutes, parfois, on peut faire des choses avec euh, quand on est bien concentré qui aurait pu nous prendre des journées. Donc voici pour ces trois points aujourd'hui. Si on résume le premier un, regardez s'il n'y a pas des peurs qui vous empêchent d'être concentré. 2. Soyez vigilant de bien être dans votre système de priorité. Si vous ne l'êtes pas, vous allez trouver des distractions qui vont vous empêcher d'être dans votre mission. Et 3. Bah, pensez à prendre un minuteur et vous dire à 3 2, 1 go, je fais si je peux pas déléguer. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir.